Internaute. Nous sommes le samedi 9 juillet 2022 et dans cette vidéo, tournée ce matin même, je reçois la députée NUPS ELV, Sandrine Rousseau. Est-ce que le gouvernement macroniste se saisit de son projet de loi « Pouvoir d'achat 2022 » pour nous rendre dépendants du gaz de schiste étatsunien ultra-polluant au demeurant, en faisant construire un terminal méthanier flottant au large du Havre C'est ce que dénonce la députée Ecolo nouvellement élue. Elle nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Ce texte présenté le 7 juillet dernier au Conseil des ministres par Bruno Le Maire devrait être débattu à l'Assemblée nationale du 18 au 20 juillet, en plein été. Le ministre de l'Économie et des Finances, d'ailleurs en place depuis mai 2017, présente ces mesures comme répondant aux attentes des Français de manière, je le cite, « massive, rapide et efficace ». Notamment sur le terrain du logement, de l'essence et de l'alimentation. Mais ce n'est pas de l'avis des oppositions de gauche qui y voient là à peine des miettes. Avis partagé par Sandrine Rousseau qui en plus dénonce le cynisme du gouvernement qui demande de limiter l'usage de la climatisation et du chauffage. Passant là pour elle totalement à côté du défi écologique qui doit être une révision intégrale et systémique de la société. Aussi, nous en profiterons pour revenir avec elle sur ses premiers pas à l'Assemblée Nationale, pour parler du remaniement ministériel mais aussi de la motion de censure ou plutôt de défiance envers le gouvernement Macron-Borne ainsi que des copinages entre la Macronie et le clan Le Pen et la nomination d'un non écolo au ministère de l'écologie. C'est parti eh bien bonjour Sandrine Rousseau, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. Avec plaisir. Alors notre dernier entretien, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était juste avant la législative. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses en si peu de temps. Le 10, déjà, on va, on, va, on va rappeler que le 19 juin, vous avez été élu euh, première fois député euh, avec 58%, plus de 58% des voix exprimées dans la deuxième circo de Paris. C'est donc votre, votre premier mandat en tant que député On est à la fin de seulement deux semaines et déjà deux semaines, comment ça se passe pour vous à l'Assemblée bah Pour l'instant, c'est euh, de la découverte, hein. c'est-à-dire que je n'ai pas de bureau, euh, je, voilà, donc je erre dans les couloirs pour essayer de trouver la salle. Je connais tous les huissiers par cœur maintenant qui m'orientent. Assemblée. Voilà, par contre, ce qu'on a quand même déjà eu, c'est le discours de politique générale de la Première Ministre, ouais. qui, euh, et on a eu aussi le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat, et déjà dans le projet de loi, ils font l'inverse de ce qu'a dit la Première Ministre dans l'hémicycle. Bah on est tout de suite face à deux problèmes qui vont être les deux problèmes, à mon avis, de ce mandat. C'est, un, la question du RN, puisqu'il y a 89 députés RN et qu'il y a eu des alliances objectives entre l'REM et RN. Donc comment on combat le RN Et deuxième problème, c'est la différence entre les discours et les actes de la part de la, de, des députés de la majorité présidentielle. Enfin, de la majorité relative présidentielle, et, et ça, ça va être un gros sujet, parce que vraiment, ils, sont, ils ont un cynisme politique qui défie l'entendement. Effectivement, on a suivi, mais pas tout le monde, cette, cette alliance de la majorité relative présidentielle avec les droites et extrême droite. Vraiment un mot rapide pour comprendre, parce qu'il y a plein de gens, qui, qui notamment ceux qui ont pu voter les, les fâchés mais pas fâchaux, là, pour le pour le RN. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement il s'est passé qu'en fait, il y a eu un accord au sein de l'Assemblée nationale pour que le Rassemblement national ait, ait deux vice-présidences de cette euh, Assemblée nationale. Et en fait, ça, c'est très grave. Enfin, moi, je ne sais plus comment dire, mais euh, le RN, c'est quand même un parti... Euh, dangereux potentiellement pour la démocratie. Enfin, c'est pas un parti comme les autres, c'est un parti qui vient de, de, de néo-nazis, de la collaboration, de, de l'Algérie française, enfin, euh, en plus, ça s'est vu, c'est-à-dire que dès ouais. le discours d'introduction du doyen de l'Assemblée, parce qu'en fait, le, le premier jour, il faut expliquer aux personnes, c'est que le premier jour, comme les groupes politiques ne sont pas constitués, etc., c'est le plus âgé de l'Assemblée, le député le ah, plus âgé qui préside. Et donc, ce député le plus âgé était un rassemblement national et il a fait cette espèce de discours surréaliste où on a regretté l'Algérie française. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, c'est n'importe quoi, mais surtout, c'est dangereux. C'est dangereux pour notre démocratie, pour nos libertés, pour notre cohésion sociale. Ce parti est dangereux. Et, et là, ce qui s'est passé, c'est que la, les LREM, donc les députés proches de Macron, ont décidé que comme ils avaient 89 députés, ils avaient le droit à deux vice-présidences à l'Assemblée nationale. Mais ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une décision politique. C'est-à-dire que, oui, ils ont 89 députés, les Français et les Françaises ont élu ces députés. Donc euh, voilà, euh, de toute façon, euh, c'est comme ça. Mais euh, les mettre à la tribune de l'Assemblée pour animer des débats, c'est politique, c'est une décision politique. Et après le discours d'introduction où on a regretté l'Algérie française, permettre à deux personnes du RN pendant les cinq prochaines années de tenir le perchoir et donc d'animer les débats, c'est laisser la possibilité que les, des propos soient tenus à la tribune de l'Assemblée qui sont indignes. Mais c'est aussi euh, normaliser complètement le RN et donc ses idées. Et c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Et, le, et du coup, là, ce qu'on... Ce qu'on comprend, c'est que euh, le parti Macroniste ou du moins Renaissance et, et ensemble ont euh, collaboré avec eux pour pouvoir les euh, pour pouvoir un peu faire barrage à la Nupes en fait en vrai là, sur ces oui, -là. Et Les députés LREM ont mis un bulletin rassemblement national dans l'urne. 290 voix, on rappelle, pour le premier. Euh, alors qu'ils sont que 89, effectivement. Alors là, euh, on parlait euh, juste avant de, de, de, du discours de, de politique générale euh, de la première ministre. Alors une motion de censure de la Nupes déposée par la Nupes aujourd'hui, je crois, ou hier, contre le gouvernement sera débattue après-demain, lundi à 16 h Les deux autres groupes justement d'opposition que sont les LR et le RN ont déjà annoncé qu'ils n'avaient pas prévu de voter la motion. Euh, alors du coup, euh, ma question c'est ça, c'est tout semble jouer d'avance en fait. Est-ce qu'il y a encore du suspense ou même un intérêt à cette motion? Non, il n'y a pas de suspense, mais évidemment qu'il n'y a pas de suspense. Mais c'est quand même intéressant de le faire. Pourquoi Parce que ça permet déjà d'avoir une tribune pour dire euh, ce qui se passe, en fait, et d'avoir un, un temps d'expression pour expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que là, moi, j'ai l'impression, en tous les cas, ce que je ressens du terrain, c'est qu'il y a plein de gens qui s'étaient mobilisés, notamment pour la présidentielle, euh, qui avaient eu un espoir de victoire, notamment derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui ont espéré qu'il soit Premier ministre. Et comme ça n'a pas fonctionné, eh bien en fait, qu'on qu n'a plus rien à faire et qui se détourne de la politique. Et c'est le moment le plus dangereux, puisque c'est le moment où toutes les petites magouilles peuvent être faites. Donc en fait, cette motion de censure, elle va nous permettre d'avoir une tribune, de pouvoir parler et de pouvoir nous exprimer sur pourquoi euh, nous serons dans l'opposition, dans... dans ce mandat-là. Et en fait, c'est un enjeu démocratique majeur. Après, ça n'a aucune chance de passer, il enfin, n'y a aucun doute. Il y a un autre truc qui me semble important à dire, c'est que le Rassemblement national avait dit qu'il voterait une motion de censure, puis ils ont été reçus par Elisabeth Borne. Euh, Elisabeth Borne, avant d'avoir euh, rencontré le Rassemblement national, disait qu'elle était pour la constitutionnalisation de l'IVG donc de l'interruption volontaire de grossesse, de l'avortement. Et quand euh, Elisabeth Borne et Marine Le Pen se sont quittées, c'est-à-dire quand, quand elles sont toutes les deux sorties du bureau d'Elisabeth de, Borne, eh bien Elisabeth Borne ne tenait plus à l'IVG dans la Constitution et Marine Le Pen ne tenait plus à la motion de censure. Donc je pense qu'il y a eu un accord entre les deux, et que c'est encore le droit des femmes, enfin c'est évidemment le droit des femmes, j'ai envie de dire, qui paye le prix lourd de cet accord. Et, et ça aussi, c'est absolument scandaleux. Euh, Elisabeth Borne, elle... elle Enfin, elle vient de... Son père était rescapé d'Auschwitz, il s'est suicidé. Euh, comment on peut faire alliance avec le Rassemblement National, qui était un, un parti fondé par des, par des anciens nazis Enfin, je ne comprends même pas, quoi. Je ne comprends même pas. Et je suis extrêmement inquiète de notre avenir. Vous ne comprenez pas, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le retour du fameux, euh, de la fameuse collaboration des partis capitalistes avec euh, finalement des partis un peu euh, ben, fascisants, fascistes, euh, pour sauver des intérêts enfin, J'imagine que ça, vous l'avez en tête et que, et que vous êtes plus euh, en colère, euh, colère qu'on peut partager avec vous et, et, et en tristesse, plus dans la compréhension, non oui, bien sûr, je suis très très oui, je suis très en colère puis je suis très inquiète aussi inquiète. Hein, de ce qui va se passer euh, évidemment. Mais évidemment que la lecture que vous avez est la bonne, c'est-à-dire que d'ailleurs on l'a vu quand il s'est agi de donner la commission des finances à LFI, la question c'était euh, qu'est-ce qu'il va faire sur les redressements fiscaux. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des intérêts derrière ça. Bon, voilà, je je je pense que là, on, on, vit les, les, en fait, on vit les dernières heures de ce système. Mais le problème, c'est que euh, vers quoi il va se transformer Est-ce qu'il va se transformer en un système nationaliste et, euh, et du coup euh, imprégné d'autoritarisme, de, de, de perte de liberté Ou est-ce qu'il va s'orienter vers un système écologiste, égalitaire Et en fait, c'est ça la bataille qui est en train de se mener. Et justement, en temps, vous prononcez le mot, l'écologie, en tant qu'écologiste, parce que c'est ce que vous êtes depuis toujours, euh, vous deviez peut-être, enfin, j'imagine, être heureuse d'entendre la promesse renouvelée de Macron euh, de faire de l'écologie la première des politiques à mener, etc., pour son second mandat. Euh, il l'avait déjà dit, euh, je crois, dans le précédent. Euh, puis il y a le remaniement, là tout récemment, et la nomination de Christophe Béchu au ministère euh, de l'écologie, qui est d'ailleurs ministère qui perd 5 places dans l'ordre protocolaire. Votre réaction face à ça ben, ma réaction, c'est que c'est toujours euh, le, les deux poids, deux mesures et surtout euh, que ce gouvernement est dangereux. Et dangereux parce que là, la crise écologique est majeure. Elle est immensissime, immensissime. Elle est hors de contrôle. Elle est d'une gravité sans nom et, et au moment, on commence déjà à la voir parce qu'il y a les orages de grêle, il y a les inondations, il y a les méga-feux actuellement dans les Cévennes. Mais le jour... Où on va en mesurer l'ampleur, ben ce sera trop tard, on ne pourra plus l'arrêter. Et pour vous, Christophe Béchu n'est pas la bonne personne Béchu, Béchu, déjà, enfin, Béchu. Est... Il n'a jamais eu d'action écologiste, d'aucune manière. Enfin, de, oui, il se vante d'être maire de Angers, qui est la ville la plus agréable de France. Bon, bah, très bien, mais euh, j'ai regardé, en fait, c'est les sociétés horticoles, c'est-à-dire c'est les parcs et jardins qui donnent ce label. Enfin, on n'en est pas là, ce n'est pas une question de parcs et jardins et de, et de massifs de fleurs, c'est une question de, de transformation de notre système de production, de consommation de vie, euh, de société, donc euh, je veux dire, Béchu euh, ne fera rien, il enfin, n'y a même pas de doute en fait, il euh, n'y a, a même pas d'hésitation. Il se décrit comme un techno-solutionniste, ce qui est plutôt cohérent avec la position du gouvernement et d'Elizabeth Borne qui disait dans son, dans son discours euh, de politique générale que nous serons sauvés par la science plus ou moins. Donc ça reste quelque chose de cohérent hein, cette nomination. Oui, euh non, mais pas... enfin, ça, ça m'énerve, ce truc sur la science, parce qu'en fait, ils nous font passer, nous, pour des espèces d'anti-sciences. Voilà. Mais euh, le GIEC, le rapport du GIEC, donc euh, le rapport de tous les chercheurs internationaux qui travaillent sur le climat, est sorti il y a de ça six mois, il, euh, même pas il y a de ça deux mois, et ils n'en ont rien à faire. C'est tous les chercheurs du monde entier, c'est ça la science aujourd'hui. La science aujourd'hui, elle nous dit qu'on va dans le mur et qu'on y va en, en accélérant à vitesse grand V, et qu'on y va alors que les plus pauvres n'ont aucun moyen de s'adapter. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de faire là dans notre, euh, dans notre système. Et donc, euh, des espèces de techno euh, machin, de solutions pragmatiques, enfin, l'idée, c'est n'est pas de fermer son robinet euh, pendant qu'on se lave les dents. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Ça, c'était dans les années 70, éventuellement. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Donc, euh, est-ce que le fameux béchu euh, aura euh, cette espèce de révélation qui fait qu'il comprend l'ampleur du problème, ou est-ce qu'il va nous vendre ce que fait Agnès euh, panier runacher pour l'instant C'est-à-dire de, de, de, de, de, de baisser la clim. Enfin, je veux dire, euh, oui. c'est lamentable, c'est lamentable, voilà, c'est lamentable. Et c'est aussi, peut-être que ça aussi, si vous trouvez ça lamentable, sans doute d'ailleurs, c'est aussi le, le, le, le sujet de la tribune dans le JDD il y a quelques jours, de EDF, Total Energy, etc., qui nous appelait. et d'ailleurs cette tribune avait été saluée par le gouvernement, qui nous appelait à faire des efforts de ce type-là. Oui, ça, mais pour la première fois, pour la première fois, les grandes entreprises qui s'en sont mis plein les poches pendant toute la crise, qui n'ont des... euh, aucune espèce de morale quand il s'agit d'aller forer un puits de pétrole dans des, dans... Dans des zones protégées, enfin, ils n'en ont rien à faire, en fait, de l'environnement. Bon. Mais pour la première fois, ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette tribune, c'est qu'ils en appellent à la sobriété, c'est-à-dire ce mot. Oui. Moi notamment, j'avais posé dans la primaire écologiste, qui m'avait valu euh, des procès mais incroyables, des insultes, me disant que j'étais euh, que j'étais dangereuse pour la pour la société, enfin n'importe quoi. En fait, ce mot de sobriété aujourd'hui est posé dans le débat politique. C'est-à-dire que oui, il nous faut aller vers la sobriété. Comment on y va Comment on y va C'est quoi les mesures qui sont annoncées pour y aller Il y a rien. C'est-à-dire que même vous aimez Total, vous n'aimez pas Total, mais en fait là, c'est même plus la question. C'est-à-dire que oui, il faut enfin faut faire une taxe sur les surprofits Total. Il n'y a pas de doute. Mais je veux dire aujourd'hui, c'est même plus la question. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de pétrole. On est sorti de la question de l'ère du pétrole pas cher. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que à laisser faire, eh bien, on met les ménages les plus en difficulté en situation de ne plus manger. C'est ça qui se passe très concrètement. Et on ne réagit pas. On est comme cette espèce de grenouille dans... dans vous savez, ah, on casserole. dit que si vous, ouais. met, si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous mettez euh, la casserole sur le feu, eh bien la grenouille ne pense pas à sauter de la casserole parce qu'en fait, euh, comme elle s'habite... Petit à petit, à la montée de la température, elle meurt sans, sans avoir eu le réflexe de sauter. Et bien, nous, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, je ne sais plus comment dire, euh, on, on, on doit absolument réagir et réagir de manière massive. Et oui, il faut aller faire la sobriété et Total, ben, on lui prendra l'argent qu'il a dans les caisses et on lui prendra l'argent de ses dividendes. Il n'y a aucun problème à ça. Mais maintenant, il faut aussi que nous, nous nous adaptions à une société sans énergie ou avec moins d'énergie que ce que nous avons aujourd'hui. Ben justement, en réaction, euh, là vous vous soulevez le, le thème central de cet euh, entretien, c'est que avant hier le, le 7 juillet, le gouvernement présentait son projet de loi pour, sur le pouvoir d'achat, pouvoir d'achat 2022, euh, pour justement solutionner toutes ces questions. Euh, le texte sera débattu à l'Assemblée euh, du 18 au 20 juillet prochain et vous y serez sans aucun doute. Euh, il semblerait que quand même, déjà, euh, le texte de loi vous pose problème et oui, parce que dans le texte de loi, bon, alors, il y a 3-4 mesures. Il y a le fait qu'on relève les minima sociaux. Bon, alors on les relève dans le texte qui nous a été présenté de 4%, alors que l'inflation, elle est de 6%. Donc ça veut dire que même après avoir relevé les minima sociaux, les personnes qui les perçoivent seront quand même plus pauvres qu'avant l'inflation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le projet de loi, de manière très surprenante, les articles 12 à 14 sont des articles sur l'autorisation d'un terminal méthanier à... au Havre. Donc, un terminal méthanier, c'est la possibilité d'importer du gaz. D'où viendrait ce gaz Eh bien, il viendrait des États-Unis. Donc, en fait, ce serait un gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste est parmi les plus polluants, l'énergie la plus polluante qui existe aujourd'hui sur Terre et on va créer un terminal méthanier pour développer le gaz de schiste, et ce, au mépris de, de, de, de, de les, des lois environnementales qui sont prises en France. Donc, en fait, là, on est vraiment dans ce truc de double discours, c'est-à-dire que ce n'est pas un terminal méthanier à Havre avec l'importation du gaz de schiste qui va sauver le pouvoir d'achat des Français les plus vulnérables, il hein, n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on passe dans des lois sur le pouvoir d'achat, des mesures qui sont dangereuses, voire euh, euh, criminelles, et on va dire, ah ben regardez, euh, la NUPES ne vote pas les lois, alors que c'est une loi de pouvoir d'achat pour les gens les plus pauvres, alors que ce n'est pas vrai. En fait, cette loi, c'est une loi euh, de destruction de l'environnement et d'appauvrissement des plus pauvres. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on va voter là-dedans voilà. Est-ce que pour vous, là, on peut parler d'un cavalier législatif C'est-à-dire que de la présence dans ce texte de dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet initial. Est-ce que c'est ça pour vous non seulement c'est un cavalier législatif, mais c'est un, une erreur politique majeure. C'est-à-dire c'est euh, la société fossile, c'est ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est ce qu'on appelle euh, le, le, la société de, de consommation de masse, de production de masse. Et on continue, et on thermo industrielle Thermo-industrielle, exactement. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Moi, je l'appelle l'androcène. Et, mais alors du coup je vais me faire l'avocat du diable parce que là le point de, le point de départ de, de tout ça c'est l'inflation. Là, Je pense qu'on est d'accord sur ce point euh, et que le gouvernement d'ailleurs inflation met allègrement sur le compte de la guerre en Ukraine et, et donc euh, l'argument du gouvernement justifiant ces mesures là autour d'un métanier euh, flottant au large du Havre ou encore de, euh, de l'usage de ces centrales françaises à charbon et d'assurer la souveraineté énergétique du pays. Alors on pourrait, euh, et je sens doute qu'on va vous le faire euh, sur d'autres plateaux, euh, vous à la NUPS, à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, vous êtes plutôt pour cette souveraineté, non euh, Oui, on est, oui on, est pour, euh, on est pour la souveraineté, mais je ne comprends pas du coup votre question. Ben, si c'est l'argument avancé, voilà, ben, du coup on, on fabrique, on n'est plus dépendant de, de, de l'étranger ou alors pas d'un étranger euh, qui ne serait pas euh, la plus de la Russie mais des États-Unis si on suit votre logique. Bah, c'est et... pas être indépendant que d'importer du pétrole. et oui. C'est Donc... pas être indépendant que de dépendre des États-Unis. Et Donc, la seule voie d'indépendance. Ouais. Pardon Donc la souveraineté, l'argument qu'ils mettent en avant, dans leur... ce n'est pas recevable pour vous, c'est mensonger. Bah non, pas... si vous importez des, du gaz des États-Unis, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes dépendant des États-Unis comme on était dépendant de la Russie. La seule manière de nous rendre indépendants, c'est d'aller vers de la sobriété, donc de la, dans, de la diminution des consommations, petit un, petit 2, euh, de développer les énergies renouvelables. Donc euh, l'éolien, je sais que ça ne plaît pas, mais euh, voilà, euh, l'éolien, le, le photovoltaïque. Euh, et, et... Là aussi, on n'est pas très indépendant ouais. avec le photovoltaïque. On doit quand même importer des pièces qui viennent de l'étranger, euh... Un... Est-ce qu'il y a vraiment une solution, en fait, en termes de souveraineté Ça, on peut... enfin, Pour le, le photovoltaïque, aujourd'hui, vous êtes obligé d'importer de, des pièces venues de l'étranger, mais une fois que vous avez votre panneau, il fonctionne non-stop, sans intervention de l'étranger. Donc, euh, pendant 5 ou 10 ans, vous avez un panneau où vous n'avez plus besoin de l'étranger. Et par ailleurs, euh, il faut savoir qu'on a nous-mêmes détruit notre propre industrie du photovoltaïque. Donc, on pourrait la, re la redévelopper. Ça permettrait de recréer des emplois et des emplois euh, locaux. C'est vrai. Alors, pour finir, ou presque, euh, ce projet de loi Pouvoir d'achat 2022, euh, contient pour, ils le disent, 20 milliards d'euros de mesures qui, pour Bruno Le Maire, on l'a vu sur Twitter ou dans la presse en, depuis quelques jours, viennent répondre aux attentes des Français de manière, je le cite, et c'est un mot que vous avez prononcé il y a quelques instants, massive, rapide et efficace, notamment sur le terrain du logement, de l'essence et de l'alimentation, des thèmes que euh, vous aviez, vous êtes saisis, vous et vos camarades de la Nups euh, pour faire campagne, euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, le gouvernement propose-t-il là, alors vous avez commencé à répondre tout à l'heure, mais sur toutes les mesures, notamment sur l'essence, 18 centimes de réduction, etc. Bon, propose-t-il des mesures à la hauteur de l'enjeu, selon vous, en vrai Mais pas du tout. Donnez-moi des exemples, parce qu'il y a quand même pas mal d'exemples que, que le... Bah, par le exemple, sur les loyers. Moment... Parlons des loyers. Euh, il voilà. n'y a pas de gel de l'indice des loyers. Il y a le fait que les loyers augmenteront au maximum de 3,5%. Bon, donc, euh, en fait, euh, les loyers augmentent. Une économie de 110, 110 euros maximum, il, enfin, avec le conditionnel qu'ils utilisaient, par an, par, pers par, euh, par foyer c'est pas suffisant. Mais c'est pas une économie. C'est le fait que le loyer augmente. Donc c'est pas une économie. Je veux dire, c'est oh. bizarre de présenter ça comme une économie. C'est-à-dire que si on avait laissé les choses telles qu'elles étaient, les loyers auraient augmenté de 6%. De 6%. Là, ils n'augmenteront que de 3,5%. D'accord, mais Donc, ils je... augmentent quand même. Oui. Donc c'est pas une économie. Enfin, Une économie, c'est que c'est de l'argent que vous ne dépensez pas. Là, vous allez le dépenser. Donc, euh, en fait, il n'y a pas d'économie dans le... Il n'y a, a rien dans le texte qui permette aux Français et Françaises de réellement euh, retrouver du pouvoir d'achat. Puisque je vous dis, euh, toutes les augmentations des minima sociaux sont à 4%, euh, donc en dessous de l'inflation. Et par ailleurs, euh, a... il si, y a une prime, il y a la possibilité d'augmenter une prime pour les salariés. Mais déjà, oui. ça ne touche que les salariés. Ça ne touche que les salariés des grandes entreprises, plutôt. Et puis, euh, ça reste... Euh, donc euh, voilà, il y a plein de personnes qui ne sont pas concernées par ça, euh, première chose. Et puis, deuxième chose, ça reste une prime, c'est-à-dire que ce n'est pas du salaire, quoi. Donc, euh, c'est une prime, c'est une fois, euh, Et ce n'est pas des augmentations structurelles de salaire. Là, on a l'impression qu'on fait l'aumône, quoi. Il y a aussi euh, une aide euh, aussi pour les étudiants. C'était une des mesures de la l'ANUPS aussi, d'aider les étudiants à, à, à pouvoir étudier sans, euh, sans, être, sans faire la queue euh, au secours populaire. Est-ce que ça c'est à saluer ou pas oui, alors et, euh, non, mais c'est comme tout le reste. C'est mieux que rien. Hein. Enfin, il voilà, y, y a des petits, il y a des miettes qui sont données. Donc oui, pour les étudiants, il y a une augmentation aussi des bourses, donc euh, de mémoire, euh, le montant enfin, le montant de l'augmentation n'est pas dans le projet de loi. Euh, Peut-être qu'ils l'ont annoncé par ailleurs, mais euh, dans le projet de loi, je ne crois pas que ça y soit. Euh... C est, c est, c est, je crois que c'est 4 Oui, c'est 4 aussi. C'est comme tous les minima sociaux, en fait. Ouais. Ouais, voilà. euh, bon, donc 4 ça, ça règle toujours pas le problème. Hein, et les repas à 1 euro, qui vont être pro euh, prolongés d'une un, année et les repas à 1 euro qui sont uniquement sur les boursiers. Je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait annoncé que les frais d'inscription dans les universités seraient désormais élevés et qu'ils allaient l'augmenter sous ce mandat. Donc, c'est toujours ça, c'est-à-dire que oui, on va augmenter de 4 c'est-à-dire que sur une bourse de 150 euros, vous allez recevoir 6 euros de plus. Voilà. Et d'un autre côté, vous devrez payer l'université peut-être 1500 euros. En réaction, j'imagine que vous avez prévu, euh, que ce soit votre groupe écologiste euh, et ou l'intergroupe euh, NUPS à l'Assemblée, des propositions, des contre-propositions. Qu'est-ce qu que vous avez prévu euh, sur cette question du pouvoir d'achat oh bah Là, moi, j'ai euh, travaillé depuis deux jours sur plein d'amendements, mais il euh, y a euh, bah, bah, déjà d'augmenter tous les minima sociaux de 7% et pas de 4% pour que suive l'inflation. Euh, petit 2, d'avoir une allocation autonomie à 1063 euros. Euh, le fait aussi, moi, j'ai porté un amendement... Je... Je vais porter un amendement, par exemple, sur le surendettement, parce qu'il y a plein de gens qui ont pris des crédits à la consommation pendant la période Covid, et il y en a plein qui n'arrivent pas à rembourser. Donc euh, les, le surendettement, le fait que les loyers soient gelés complètement et, euh, et qu'ils n'augmentent pas de 3 euh, le fait qu'on fasse une taxe exceptionnelle sur les entreprises qui se sont enrichies pendant la période Covid pour financer les mesures sociales, enfin plein de choses comme ça, en fait donc finalement euh, pas que opposants mais proposants c'est est- ce qu'on reprendrait euh, ce bah, là, euh, moi j'ai plein d'amendements génial hein, géniaux donc s'ils veulent euh, s'ils veulent euh, je, je suis tout à f... je serai tout à fait euh, favorable ouais. à ce que ça rentre dans le projet de loi bien et eh bien merci beaucoup Sandra rousseau d'avoir pris le temps euh, de répondre euh, à mes questions aujourd'hui euh, on suivra les débats prochains hein, qui sont éminents à l'assemblée avec attention et on n'hésitera pas euh, à en reparler j'imagine euh, très bientôt ben avec ton grand plaisir. Merci, bonne journée. Merci. Et merci aussi à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce nouvel entretien d'actualité politique. D'autres suivront tout au long de ce quinquennat qui débute, comme vous le voyez, sur les chapeaux de roue. Vous pouvez vous abonner ici sur YouTube, mais aussi sur les autres plateformes, dont les liens sont à retrouver en barre de description. Et si vous appréciez le travail ici accompli depuis déjà 2016, sachez qu'il est 100% indépendant car financé exclusivement par vous, par vos dons ponctuels ou mensuels des 1€ par carte ou par chèque. Toutes les informations utiles sont aussi sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo car on a encore mille choses à se dire. Ciao